Chez les le mobile prend de plus en plus d'importance, à la fois vis-à-vis -vis des clients, des sportifs qui viennent consommer nos différents canaux de plus en plus sur mobile, via l'application, via le site. La part de trafic augmente énormément et elle, prend de... elle est majoritaire. Le, pareil pour tout ce qui est achat, ça convertit et ça achète de plus en plus sur le mobile, mais au-delà de ça, il y a aussi nous, on se met dans un état d'esprit de plus en plus mobile first, c'est-à-dire comment on va concevoir nos contenus. On a des outils de conception de contenus en interne et on essaye de euh, forcer un petit peu aussi la partie preview mobile pour qu'à euh, la base de toute cette conception, on pense mobile plutôt que d'abord des stops et après la transformer sur le mobile. Donc ça c'est un usage déterminant et qui va aussi jouer bien entendu sur le média euh, sur lequel on va investir, sur la, les contenus que on va créer et sur le, les ressources qu'on va allouer à la fois humaine et budgétaire sur le suivi de ces éléments euh, mobiles. Et euh, On peut aussi parler de, de technologies comme l'AMP, la performance. Euh, la performance d'un site et donc euh, afficher un contenu le plus rapidement possible devient déterminant euh, et donc on explore aussi depuis pas mal de mois l'AMP euh, pour faire euh, afficher d'un point de vue retail, donc e-commerçant, euh, des produits le plus rapidement possible via les technos qu'a mis à disposition Google.